Si moi, je fais la tech, pourquoi pas vous Mon rôle est d'accompagner nos métiers et les centres de solutions pour la recherche et le développement de solutions innovantes. Tout ça pour offrir à nos clients des services pertinents, très simples et tout en gardant une sécurité optimale. Par exemple, on explore les technologies de la voix. On travaille sur les appels des clients afin de les traiter automatiquement et intelligemment afin de réduire leur temps d'attente. J'ai un parcours assez insolite parce que j'ai commencé comme chercheur en chimie au CNRS. Mais rapidement, j'ai eu besoin de voir des choses, de toucher des choses concrètes et j'ai eu une super opportunité de passer dans le monde industriel. J'ai fait de la recherche, mais pas du tout dans mon domaine. C'était en fait dans le langage naturel et en informatique. Du coup, j'ai dû retourner sur les bancs de la fac pour acquérir les compétences qui me manquaient. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Société Générale, pour continuer à travailler sur l'innovation. Ce que j'adore dans mon métier, c'est la variété et la richesse de tous les sujets. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est travailler sur des solutions concrètes qui améliorent l'expérience client. L'innovation, c'est une aventure collective très enrichissante. Mon conseil, c'est très simple, surtout oser. Sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas, faites-vous peur. C'est toujours bon d'avoir un peu peur. Vous verrez, vous aurez toujours plein de choses à partager et vous en sortirez toujours.